Bonjour, bienvenue dans le studio Audio.fide pour ce tutoriel qui vous permettra de comprendre ce qu'est la musique assistée par ordinateur. Je suis Philippe Ansenne, gestionnaire de la société Audiophile, compositeur de musique et technicien MAO. Pour comprendre ce qu'est la musique assistée par ordinateur, il faut se poser le problème suivant. Un compositeur de musique n'a pas le loisir de rassembler tout un orchestre symphonique pour faire jouer sa musique. Avec la technologie et ses évolutions, nous pouvons aujourd'hui recréer cet orchestre symphonique ou tout autre orchestre avec un ordinateur. J'ai préparé pour vous un diaporama qui vous permettra de visualiser les différentes étapes de ce processus et de comprendre comment nous procédons, comment je procède pour faire la musique qui vous ressemble. C'est parti Alors Au début, bien sûr, ce sont de vrais musiciens, la plupart du temps des virtuoses, que les producteurs euh, emploient pour enregistrer des articulations des notes, toutes les articulations et toutes les notes qu'un instrument peut comporter. Ces musiciens sont enregistrés dans des très, très bons studios et les sonorités qu'ils vont émettre sont converties en fichiers audio. Cela peut être simplement une note ou une articulation. Comme pour le violon, on peut jouer en pizzicato ou avec l'archer avec un archer descendant, avec un archer montant. Ces fichiers audio sont rassemblés dans des logiciels par rapport à leur spécificités. Vous avez un symphonique orchestra ou un gypsy style euh, ou euh, des chœurs. Lorsque notre ordinateur est doté de ces logiciels, nous pouvons reproduire tous les sons d'un instrument, quel qu'il soit, à partir d'un clavier. Ou d'une partition et bien comme rien ne vaut une démonstration je vous propose d'aller découvrir les, les sons que j'ai sur mon ordinateur euh, et euh, qu'on entend ensemble comment cela euh, sonne euh, nous allons nous rendre sur un logiciel qui s'appelle Cubase il accueille euh, des logiciels euh, d'instruments en voilà un qui s'appelle Hollywood Symphonic qui est euh, qui a la particularité donc d'offrir tous les instruments euh, symphoniques euh, d'un orchestre. Euh, donc nous pouvons euh, voir effectivement ici que j'ai chargé euh, trois violons. Je voulais vous faire cette démonstration euh, pour que vous rendiez compte à quel point les sons sont, sont réalistes. On va démarrer par un, un violon solo. Là, euh, je vous propose là maintenant euh, une, une sorte de violon euh, flottendo. Donc c'est un ensemble de, de violons. Et on va finir par ce violon détaché. Donc c'est une autre articulation. En fait, les sons ne sont pas longs. Mmh. Donc ensuite, euh, avec ces instruments individuels euh, que vous avez euh, pu juger euh, réalistes quand même, euh, et bien après on utilise chaque piste pour chaque instrument, on écrit la partition ou on le joue en direct et ensuite on additionne chaque instrument. Voilà, donc là, un petit morceau à titre euh, discret, hein, parce qu'il n'y a pas une grande musicalité dedans pour le moment. Euh, eh bien, euh, on a un orchestre de cordes, on a une basse, euh, un piano, et on se retrouve avec un, un instrument euh, ethnique. Voilà, donc je vous écoutez tout ça. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel, vous l'aurez compris, aujourd'hui un compositeur MAO a la possibilité donc de recréer un orchestre totalement réel avec des sons qui auront été enregistrés préalablement par de grands musiciens. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur ma chaîne YouTube et euh, Google. Je serai ravi, et ce sera avec plaisir, de répondre à toutes vos questions sur les services audio.file ceci sur mon site internet.